Merci Jésus, merci Seigneur, le bon berger c'est toi, le bouclier de nos âmes, le bouclier de nos vies c'est toi Seigneur Jésus. Seigneur ce soir nous t'adorons, ce soir nous te bénissons, ce soir nous élevons ton saint nom Seigneur, nous élevons ta grandeur, nous élevons ton autorité, nous élevons ta dignité, ô oh, Dieu de toute éternité. Reçois l'honneur, toi qui es assis sur le trône très haut, toi qui es élevé, toi qui es adoré, toi qui es célébré. Nos âmes te bénissent ce matin, c'est cette soirée, c'est une soirée spéciale, oh Dieu, que tu as consacrée pour toi seul, oh Dieu. Reçois l'honneur, toi tu... le bon berger, reçois, reçois l'honneur, toi le berger de nos âmes, toi, toi le berger de nos cœurs, toi le berger de nos vies. Oh Jésus, nous t'appartenons, nous n'appartenons qu'à toi seul, ô oh Dieu. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence, Seigneur. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence, ô oh Dieu. Nous bénissons ta sainte et redoutable présence, ô oh Dieu. Nous nous prosternons devant toi, Agneau immolé, toi qui ôtes le péché du monde, Seigneur. Sois béni, sois béni, Jésus, sois exalté le rocher de tous les temps. Sois béni, notre Maître, sois béni. Notre bouclier protecteur, Seigneur. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence. Il n'y a que toi et personne d'autre, ô oh Dieu. Il n'y a que toi qui es la source de notre bien-être, oh Seigneur. Nous nous prosternons devant ta majesté, Jésus. Nous nous prosternons devant ton autorité. Nous nous prosternons devant ta divinité. Nous nous prosternons devant ta puissance, ô oh Dieu. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, toi qui ordonnes et la chose se réalise. Reçois l'honneur, ô oh Dieu, reçois l'honneur, ô Dieu des armées, reçois l'honneur, oh Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, exalté, adoré, célébré, craint, loué. Toi, Keredo querédocete. Oh nos âmes te bénissent, agneau immolé. Nos âmes te bénissent, agneau saint, agneau puissant, agneau glorieux. Ô oh Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, ô oh Dieu. Dans ta présence, tout devient possible, Seigneur de gloire. Dans ta présence, ô oh Dieu, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes restaurés, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Nous sommes dans la joie, ô oh Dieu, dans l'expectative, parce que tout est possible dans ta présence. Tout est possible là où tu es, Seigneur. Tout est possible là où tu parles, oh Dieu. Tout est possible là où tu agis, Seigneur. Tu agis au-delà de tout entendement. Tu agis au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons espérer, de ce que nous pouvons dire, de ce que nous pouvons affirmer. Reçois l'honneur, oh Dieu. Reçois l'honneur de bosser. « Mere dosite, Mare Reba ba ba ba baika. »« Ô Seigneur, nous te consacrons cette soirée, Nous te consacrons cette soirée de prière, nous te consacrons cette soirée de prière, ô oh Seigneur. »« Sois béni, sois exalté, sois célébré, sois craint, sois rabasita Mare do se te queria, re baba baika, Breda Sitana si tanamanase, re do si Maïkere dosité Keria, Reba Baba Baba, Bre dosita na mana sité, Kora dosita rabai Karia, Reba Baba Baba Sois béni Seigneur, sois élevé Seigneur, sois exalté Seigneur, sois célébré Seigneur, sois grand Seigneur. Méradositer baika breda ikerodosite méradositana baikaria reba ba ba ba breda sitanamanase reba baikerodositara barashina oh tu es saint tu es puissant tu es glorieux tu es digne tu es puissant tu es glorieux tu es digne tu es puissant tu es glorieux tu es digne oh merci seigneur de gloire oh merci seigneur de gloire Digne-tu, digne-tu Seigneur, digne-tu Seigneur, digne-tu Seigneur. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bonsoir bien aimés du Seigneur, bienvenue à vous à notre culte de dimanche à l'école de la sagesse de la Nouvelle-Jérusalem à l'antenne Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Gayaka. Avant d'aller plus loin dans notre temps de, de culte, si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le psaume chapitre 84. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume chapitre 84. Dans nos Bibles, nous l'ouvrons dans le psaume chapitre 84. Et nous allons célébrer notre Seigneur par cette lecture sainte. Le psaume 84, le psaume 84, le psaume 84, le psaume 84 la Bible dit. Du chef de cœur sur la des fils de Corée, psaume. Comme elles sont chéries, tes demeures, Seigneur, éternel des armées, je me puise à force de languir après les cours du temple du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Même les passéraux trouvent un gîte et l'hirondelle un nid où elles déposent petit. Des hôtels, Seigneur, éternel des armées, « Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, et ils ont dans leur cœur des routes toutes tracées. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis, et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils paraîtront devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu des armées, entend ma prière. Prenne l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, ô oh Dieu, vois. Regarde le visage de l'homme qui a reçu ton onction Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille autres ailleurs. Je choisis de me tenir sur le seuil de ta maison, de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, le Dieu, est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur l'Éternel des armées, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Voilà, bien-aimés du Seigneur, c'est le psaume qui va encadrer notre prière, notre intercession de ce soir. C'est le psaume qui va nous amener à entrer progressivement dans la présence de notre Seigneur. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore une fois remettre nos cœurs entre les mains de Dieu, remettre ce moment d'intercession, de prière, ces cultes entre les mains du Seigneur Prions ensemble, bien-aimés. Père de gloire, précieux Saint-Esprit. Nous te laissons conduire toutes choses, ô oh Dieu. Nous te laissons prendre la direction de toutes choses, oh Dieu. Toi qui sens les cœurs et les rares, toi qui connais toutes choses, toi qui sais exactement le type d'adoration, de célébration, de louange que le Père attend de nous aujourd'hui, oh Dieu. Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, oh Dieu. Conduis-nous, conduis-nous au cœur du Père conduis nous à toucher le cœur tendre de notre Père. Et conduis-nous à recevoir de lui une parole de grâce, une parole de bénédiction. conduis nous à recevoir de lui, ô oh Dieu, un rafraîchissement certain pour nos cœurs, un rafraîchissement certain pour nos âmes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin d'une huile fraîche, une huile fraîche, l'huile de l'onction de ton esprit, une huile de restauration des cœurs, de restauration d'espérance. « Des restaurations de rêves brisés, ô Dieu, et l'huile de restauration d'élan, ô oh Dieu, des armées. Ô oh, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, et l'huile d'encouragement, et l'huile qui nous fortifie, ô oh Dieu, et qui tend un chemin nouveau au-devant de nos vies, ô oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. » Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as dit dans ta parole, ne vous enivrez point devant ce de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-nous, précieux Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous qui sommes là en présentiel et connectés. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit Saint esprit puissant, nos maisons ont besoin de toi, nos familles ont besoin de toi, Seigneur nous avons besoin de toi, le monde a besoin de toi l'église a besoin de toi tes enfants ont besoin de toi Seigneur l'homme créé à ton image a besoin de toi, ô oh Dieu et ce soir en ces cultes, oh Dieu nous venons reconnaître encore notre dépendance à toi seul ô oh Dieu, notre dépendance à toi seul, ô oh Dieu tes bontés qui ne sont point épuisées et tes compassions qui ne sont pas à leur terme, tu les as renouvelés pour nous ce matin au oh Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans l'expectative. Nous sommes dans la joie au oh Dieu d'une visitation divine. Nous sommes dans la joie au oh Dieu. D'un impact divin, oh Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là, là où tu es, là où tu es, Seigneur. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, où tu es Seigneur. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là. is Nous bénissons, nous élevons ton Saint-Nom. Ô oh, Jéhovah, nous élevons ton saint nom. Jéhovah, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous exaltons ta grandeur. Nous exaltons ton autorité. Dieu de toute grandeur, Dieu de toute grâce, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne sauve comme toi, nul ne restaure comme toi. Ô oh, Seigneur de gloire. Ô oh, Seigneur de gloire. Ô oh, Seigneur de gloire. Ô oh, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur de gloire. Oh Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, notre adoration ce soir c'est pour toi, notre adoration ce soir c'est pour toi seul, c'est pour toi seul, oh Dieu, oh tu es digne Seigneur, tu es digne d'être élevé, oh Dieu, tu es digne d'être célébré, tu es digne toi, l'agneau immolé, toi qui ôtes nos péchés, oh Dieu de gloire, nous nous tournons vers toi ce soir, oh Dieu, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons que tu transformes nos vies jour après jour en l'image de ta sainteté, oh Dieu. Sois béni-toi le lion de la tribu de Judas. Sois béni-toi le narcisse de Saor, Sois béni-toi le lit de vallée. Sois béni-toi le Dieu de compassion. Oh nous ton les bassins, teré bassin. Mais bassins. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon, Père. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous le déclarons ce soir. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon. Oh, mon Dieu. Tu es bon.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 pour moi, tu es bon, oh mon, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, oh Alleluia hallelujah hallelujah La sete che rado sete madre dolce tenere baitalia re ba ba ba mai ca re bo sete corando sete nei baitalia re ba ba ba mai ca madre dolce tenere baraceria re ba Mere do se tekelia, Re ba ba ba ba baika Mare do se la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 Tu es bon Seigneur Nabomoinanga ina nga Seyo Yesu messia Nabibota nanga Seyo wana nanzande natalelio Yesu elonga nanga natalelio Yesu elonga nanga Na pomoi nanga seyo macia. familles. Premièrement, nous allons dire merci à notre Seigneur parce que nous sommes en fin d'année scolaire. Beaucoup d'entre nous, les enfants ont, ont réussi dans, dans, dans leur année. Nous allons dire merci au Seigneur. Et pour les enfants qui doivent reprendre d'une façon ou d'une autre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Disons merci à notre Seigneur, soyez reconnaissants à notre Dieu. Père de gloire, nous te disons merci Seigneur, merci parce que tout le long de cette année qui était compliquée, oh Dieu, tu as permis, Seigneur de gloire, que nos enfants puissent étudier, ô oh Dieu. Tu as permis qu'ils arrivent jusqu'à la fin de l'année envers et contre tout, oh Dieu. Et tu as permis qu'ils puissent réussir, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Notre reconnaissance vis-à-vis -vis de toi est entière et parfaite, oh Dieu, et profonde, oh Dieu, parce que nous contemplons ta bonté, oh Dieu. Nous contemplons réellement la réalisation de tes promesses, oh Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Merci d'être avec eux, oh Dieu tout au long de ces vacances, oh Dieu. Merci d'être avec eux, oh Dieu. Que leur foi ne soit pas ébranlée, Seigneur. Que leur foi soit fortifiée. Et qu'ils demeurent dans ta maison, Seigneur. Qu'ils demeurent dans ton église. Et qu'ils te servent, oh Dieu. Avec zèle, avec passion, avec détermination. Dans la crainte de Dieu. Dans la sanctification et dans la purification, oh Dieu. Que nos enfants soient à toi, oh Dieu. Entre tes mains saintes, oh Dieu. Sois avec eux protège-le, oh Dieu, protège les envers et contre tout, protège les envers et contre tout. Souviens-toi également, Seigneur, de ceux qui doivent reprendre ou qui ont des examens de passage, oh Dieu, Seigneur soutiens les sois avec eux, fortifie-le, oh Dieu, fortifie-le, oh Dieu, fortifie-le, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Bien aimés nous allons présenter au Seigneur quel que soit le type de besoin dont on peut avoir, quel que soit le type de besoin. La Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » La même Bible dit encore, « Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Il y a une chanson que j'aime beaucoup chanter qui dit,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 c'est tu crois, tu verras la gloire. Peut-on le répéter encore? Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que c'est je crois, tu verras la gloire de Dieu. Je verrai, je verrai.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 Yeah. <sweak> Je viens prier pour ton peuple, oh Dieu. Seigneur, je viens prier pour ton peuple. Toi, qui connais les besoins des uns des autres. Tu connais nos besoins, Seigneur. Une intervention surnaturelle de ta part, oh Dieu. Une intervention surnaturelle de ta part, oh Dieu. Merci, Seigneur, de toucher les vies. Merci de toucher les vies, Seigneur. Merci de toucher les vies, ô Dieu. Merci de toucher les vies, Seigneur. Merci de toucher les vies. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les vies ce soir, ô Dieu. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les vies ce soir. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les vies, Seigneur. Merci de toucher les vies. Merci de toucher les vies. Merci, Seigneur, d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, ô Dieu. Pour ton peuple, pour ton Église. Pour ta maison, Seigneur, pour ton patrimoine, pour ton corps, oh Dieu. Merci d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Merci Seigneur de gloire d'opérer des miracles, des miracles dans les vies, des miracles dans les corps, des miracles dans les pensées, dans les émotions. Merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire, merci d'opérer des choses extraordinaires que l'œil humain ne peut voir, mais que l'œil humain ne peut contempler, mais qui sont déjà établis dans le lieu céleste. Merci Seigneur de le faire, merci Seigneur de le faire, merci de renverser les décisions prises dans les sociétés secrètes contre nos vies, contre nos cœurs contre nos corps contre nos âmes contre notre concentration notre marche avec toi contre ton église et ton peuple merci de renverser les décisions prises dans les sociétés secrètes dans les loges occultes merci de les renverser ce soir merci de les renverser ce soir Merci. reba baba reba baba baba Rebese te rebarakeria, rebasata kera dosite, mte koria dosata rebarashina, rebase te koria, baba, re dosete rebaika, mre dosita reba, rebosete te, baba, re dosete reba baba, re dosete rebarashina, mre dosete baba, re. C'était les mamamas, ma mare d'Asia, le barakolia, refusant la mort. Au nom puissant de Jésus, nous refusons la mort. Au nom puissant de Jésus, nous chassons l'esprit de mort dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus, Reba Baba, Bredo Cete, Reke Do Citaraba, re Breka Eodo Sata, Reke Rebarakaria, Reba Baba Baba, Breda Cete Kéria, Reba Baba Baba, Bredo Cete Rebaracha, Ete re Koriadasa, Dasa, Reba Baba, ba nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes contre ton peuple, contre ton Église. Nous les renversons, nom de Jésus. Nous les renversons, nom de Jésus. Reba ba Reba ta keria, re ba ba ba ba. Baba. do se te re ba, re ba ba Baba Re ba ba pour Santa libre Christ a le Coria libre en Jésus Rebo Santa Coria libre en Jésus Rebo bossé Coria le papa papa Maré dosita rabaika, réba baba baba, prêdo c'était rebaïkaria, lève-toi Seigneur, lève-toi ce soir, Rebo Santa lève-toi Seigneur, Rékoya dans Sate, baba baba, prête au coria, que nos combats deviennent viennent combats, Seigneur, Rebo Sata Keria, Reba baba nous prions à toi, Récoyo dans c'était, nous prions à toi ce soir, Rebo Santa. Nous crions à toi nous crions à toi ce soir, Baba, nous crions à toi ce soir, le crions à à toi ce soir, nous baba nous à toi ce à toi ce soir, toi baba, Rebo Santa Claudia, toi le Dieu de guérison, guéris les cœurs, guéris les corps, guéris les vies oh Dieu. Rebo Santa Claudia, Reba Baba Baba, Rebo Santa Claudia. Oh Seigneur nous bénissons ta présence, nous bénissons ta présence. Merci Seigneur de ce que tu fais, merci Reba Santa Claudia, Reba Baba Baba. Ba. Seigneur, nous refusons les dictats du diable, les dictats des puissants des ténèbres contre ton église, contre ton peuple, contre nos vies. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons les limites, les limites invisibles que l'ennemi a imposées à l'église ici, à l'antenne, dans le brave flamand, dans le pays, en Europe. Nous refusons ces limites au nom puissant de Jésus, nous refusons ces limites au nom puissant de Jésus, les limites raciales, les limites sociales, les limites financières, les limites culturelles, nous refusons ces limites au nom puissant de Jésus, nous refusons ces limites, au nom puissant de Jésus, Santa. nous refusons ces limites au nom puissant de Jésus, nous refusons ces limites, au nom puissant de Jésus, Rebassata Kéria, ces et tes rébaïka, Mère nositara baika, breko dosete koria, rebababa, bre dosete rebarashina, rebo sete koria, Seigneur nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons, Mère la koria, nous triomphons Père, rebo sete koria, ikerenosita rebarashina, rebo sata koria, rebababa, bre te rebarakaria, ete koria dosaya, ikerenosita la tu as dit les Or, oh, le Seigneur, c'est l'esprit, là où est l'esprit du Seigneur, la reine de la liberté. Rebos et te coria, et te corio dosita, mérédosita la baikaria. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Reba Santa Coria, Reba dos et te Bien-aimés, nous allons prier pour les âmes, pour le salut des âmes, arracher les âmes de l'enfer. Prions, bien-aimés. Rebo Santa Coria, Coryado Reba Baba, nous arrachons les âmes, les armes de l'enfer, à Londres, dans le Brabant flamand, dans le Brabant wallon, en Bruxelles, en Belgique, en Europe et dans le monde, nous arrachons les armes au nom puissant de Jésus, nous arrachons les armes au nom puissant de Jésus, Rebassatane, nous arrachons les armes au nom puissant de Jésus, Revo Santa le Baba, le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le Baïcaria, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rekodo Sata, Brekea dosete, Mira au nom puissant de Jésus, au Seigneur, merci, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, Seigneur, merci pour la vie, merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci, merci pour la vie, merci pour la vie. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la vie qui coule en nous, merci pour ta vie, merci pour ta vie, merci pour ta vie. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur Par le sang De Jésus, mon sauveur Je suis fort, fort Oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus, mon sauveur Je suis fort, je suis fort fort. oui, plus que vainqueur Par le sang de Jésus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 Alléluia. alléluia, alléluia, merci Seigneur. Bien aimés disons merci à notre Seigneur pour cette première partie de prière d'adoration de louange, avant de passer le temps dans la méditation de sa parole. Disons merci à notre Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci parce que l'autorité de Jésus est élevée. Merci parce que l'autorité de Jésus est élevée. Merci parce que l'autorité de Christ est élevée. Merci parce que la gloire de Jésus est élevée. Merci parce que la présence de notre Seigneur, elle est évidente, elle est palpable, elle est puissante. Merci Seigneur parce que tu as rendu tout possible ce soir Merci Seigneur parce que tu nous as libérés. Merci Seigneur parce que tu nous as affranchis. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions être à toi. Oh, nous te rendons toute la gloire. Oh, toute la gloire est à toi. Toute la gloire est à toi Seigneur. Toute la gloire est à toi. Tu es digne. Tu es dit, il Tu es dit, tu es dit, il Jésus, tu es dit, tu es dit, il Tu es dit, tu es dit, il Seigneur, tu es dit, tu es dit, il Seigneur, tu es dit. Tu es. Digne. Seigneur, tu es dit, tu es dit, tu es dit. Seigneur, tu es dit, tu es des Jésus, tu es dit, tu es des Seigneur, tu es dit, tu es aidé, nous t'adorons, tu es aidé, nous t'élevons, tu es aidé, nous t'adorons, tu es aidé, nous t'élevons, tu es aidé, nous t'adorons, tu es aidé, Seigneur. Nous t'exaltons, tu es aidé, Seigneur. Nous t'aimons, tu es aidé, Agneau de Dieu, tu es aidé, Oh Seigneur, merci. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit.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 Et en la vie éternelle, Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Bonsoir bien-aimés du Seigneur amen. Bonsoir à vous C'est une joie de se retrouver ensemble en présentiel pour notre culte du vendredi et de façon connectée à l'école de la sagesse. Vous êtes connectés à la Nouvelle-Jérusalem, à Londres, Église de Dieu en Belgique. Soyez infiniment bénis. Comme vous le saviez certainement depuis le mois de juin au niveau de l'église de dieu notre thème principal au niveau de l'église de dieu pour l'année 2021 c'est la restauration nous sommes dans l'année de la restauration et pour euh, le mois de, de juin ici nous sommes toujours dans cette restauration de, de système et nous nous mettons l'accent sur la personne même de christ c'est pour ça depuis le mois de juin on a un sous thème qui nous dit Ceci, parle-moi de Jésus. On a notre sous-thème qui dit parle-moi de Jésus. Et même pour ce dimanche-ci, il y aura une action spéciale, un culte spécial jeune sur ce thème principal, parle-moi de Jésus. Et depuis quelques temps, nous étudions un certain nombre de passages de la Bible. Et il y a quelques semaines, nous avions commencé à voir ce que les personnes, les personnages de la Bible ont dit de Jésus. Ce que les personnes ont dit concernant Jésus. Nous avions vu, premièrement, ce que Dieu le Père a dit concernant le Seigneur Jésus. Deuxièmement, nous avons vu ce que l'archange Gabriel a dit concernant le Seigneur Jésus. Troisièmement, nous avons vu ce que l'ange du Seigneur qui est venu, notamment, annoncer hommage la naissance d'un sauveur, ce qu'il a dit concernant le Seigneur Jésus. Quatrièmement, nous avons vu également ce qu'un jeune homme vêtu de robe blanche, qu'on pourrait supposer être un ange, lorsqu'il était en présence de Marie, de Magdala, quand le tombeau était vide, ce que cet homme avec une robe blanche a dit concernant le Seigneur Jésus. Et nous avons vu cinquièmement aussi c'est que Satan a dit concernant le Seigneur Jésus. Et sixièmement, nous avons aussi vite, c'est que les démons ont dit concernant le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit du Seigneur Jésus Septièmement aussi, nous avons vu ce que les propres parents du Seigneur Jésus ont dit concernant leur enfant, spécialement Joseph. Et huitièmement, et c'est là où nous sommes arrêtés, nous avions vu ce que lui-même, le Seigneur Jésus, a dit le concernant. Nous avons vu premièrement que le Seigneur Jésus a dit, le concernant lui-même, qu'il était le pain de Dieu, le pain de Dieu qui est venu du ciel pour donner la vie au monde et qui ôte la faim et la soif. Dans Jean chapitre 6, verset 33 à 35. Nous avons vu aussi qu'il a dit de lui-même qu'il était l'époux, qu'il était l'époux, et qu'il était venu se faire une épouse, et qu'il était parti au ciel, il est au ciel, pour préparer une place pour son épouse. Et quand la place sera prête, les préparatifs seront à leur terme, il reviendra pour chercher son épouse. C'est dans Matthieu chapitre 9, verset 15. Matthieu chapitre 25 verset 1, verset 5e, 6e et 10e. Troisièmement, il a dit aussi de lui-même qu'il était le Christ, le Christ loin de l'Éternel, selon Matthieu 22 verset 24, Matthieu 23 verset 10, Matthieu 24 verset 5 et 23, Luc chapitre 24 verset 26 et 46. Quatrièmement, il a dit aussi qu'il était le maître, rabbi en hébreu ou rabouni. Il est le maître. Il a dit cela dans Matthieu chapitre 23, verset 8, dans Matthieu chapitre 10, verset 24, dans Jean chapitre 13, verset 14. Jésus a dit aussi de lui qu'il était la porte du salut, qu'il était la porte du salut. Matthieu chapitre 10, verset verset 7 à 9. Matthieu 10, verset 7 à 9. Il a dit de nouveau de lui qu'il était aussi le don de Dieu, le don que Dieu a donné au monde, le don que Dieu a donné à l'humanité, selon Jean chapitre 4, verset 10. Il a dit de lui également qu'il était le roi, le roi des Juifs, le roi, des Israël, d'ailleurs, sur le poteau où il était crucifié, il y avait une plaque avec cette mention « Voici le roi des Juifs ». Matthieu chapitre 21, verset 5, Matthieu chapitre 25, verset 34 et 40. Il a dit aussi qu'il était le Seigneur, le Seigneur du sabbat notamment. Matthieu 12, verset 8, Matthieu 21, verset 3. Matthieu 24, verset 42, Luc chapitre 6, verset 46, Jean 13, verset 14, et il a dit également de lui-même qu'il était le prophète. Il était le prophète, le prophète de Dieu, celui qui est venu annoncer l'amour et démontrer l'amour du Père aux hommes, est venu annoncer un temps nouveau à venir à l'humanité tout entière. Selon Matthieu chapitre 13, verset 57, Jean chapitre 4, verset 44, il a dit autre chose de lui qu'il était le berger. Le berger, Matthieu 9, 36, Matthieu 25, 32, Matthieu 26, 31, dans Jean chapitre 10, verset 2, 11 et 14, il a ajouté le qualificatif de bon au berger. Il est le bon berger. Et au verset 16, il a dit qu'il est le seul berger. Non seulement il est le berger, mais il est le bon berger. Et en plus d'être le bon berger, il est le seul berger des Il a dit aussi de lui qu'il était le fils de Dieu. Si vous regardez, vous vous rappelez, le qualificatif qui revenait le plus lorsque le Père qualifiait son Fils, c'était le Fils. Celui-ci est lui -ci et mon Fils, bien-aimé, l'objet de toute mon affection. Lorsque nous avons parlé également des démons et des Satan, le qualificatif qui revient le plus lorsqu'ils présentent le Seigneur Jésus, ils disent que le Fils de Dieu. Voyez-vous, lors dans la tentation. Il vient en disant Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres. Et les démons, lorsqu'on leur chassait, notamment avec le, le fou de Gadara, ils lui disaient, toi, j'ai tué Jésus, fils de Dieu. Pourquoi, nous per Pourquoi tu viens nous tourmenter Ce n'est pas encore le moment. Satan, les démons et les pères, reconnaissent le Christ comme étant le fils de Dieu. Ils mettent en accent la divinité de Christ, en priorité sur sa nature humaine. Il est le Fils de Dieu. Il est l'incarnation du Père. Il est Dieu venu habiter sur la terre, manifester le divin sur la terre, manifester l'amour du Père sur la terre. Un autre qualificatif, et c'est ce que nous allons voir ce soir nous apesantir là-dessus, c'est que Jésus est le fils de l'homme. Il disait de lui-même qu'il était le fils de l'homme. Et drôlement, c'est le nom que le Seigneur Jésus affectionnait le plus. Il aimait le plus se présenter comme étant le fils de l'homme. Si nous prenons Matthieu chapitre 8, 20, Matthieu chapitre 8 au verset 20, Matthieu 8, 20, Matthieu 8, 20, il dit ceci. Jésus lui dit Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Jésus aimait le plus souvent, s'appelait lui-même comme étant le Fils de l'homme. Si nous prenons Hebreux chapitre, chapitre 2, Hebreux chapitre 2. Verset 14 à 15, Hebreux 2, 14 à 15, la Bible dit « Ainsi donc, puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition pour réduire à rien par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Je rappelle que Dieu a créé de la poussière de la terre une masse en forme appelée Adam ou Adama. C'est la contraction de, du mot en euh, hébraïque. Aretz qui signifie la terre et dame qui signifie rouge adam ou Adama signifie terre rouge ou terre de sang dieu a pris de la masse en forme de la terre a formé un corps et dieu a un soufflé dans cette masse en forme dans cette masse en forme à qui il a donné une forme dieu a soufflé son souffle de vie et cette masse à forme est devenue une âme vivante qu'on a appelée, qu appelée Ish-homme. Et de cet homme, Ish est sorti de sa côte une autre créature humaine appelée femme Isha, qui est sortie de l'homme. Et tous deux étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme a reçu le pouvoir de dominer sur la création. Dieu l'a établi comme roi de la création. Dieu lui a donné un ordre de ne pas de manger tous les arbres du jardin, mais de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un ennemi de l'homme qui est venu, je ne vais pas trop parler aujourd'hui de Satan, je ne vais pas parler de ça parce que sinon je vais dévier et perdre le fil conducteur de mes idées. L'ennemi a pris la forme d'un serpent et est venu séduire la femme en disant « Non, Dieu vous a menti, parce qu'il sait que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme lui. »« Vous deviendrez comme lui. » Et la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à l'a vue, a pris à manger et à présenter à l'homme. L'homme également a mangé. À partir de cela... Ils ont péché par désobéissance et Dieu a déclaré des paroles de séparation entre lui et l'homme. Dieu a maudit le serpent, Dieu a rendu la couche de la femme difficile, Dieu a rendu le travail de l'homme pénible et Dieu les a écartés de la présence de l'arbre de vie, de peur qu'en mangeant l'arbre de vie, que l'homme demeure figé dans le péché. Qui demeure un être de péché de façon éternelle. Et à partir de là, la rédemption aurait été œuvre impossible. Dieu les a extirpés du jardin pour empêcher qu'ils mangent l'arbre de la vie, pour ne pas qu'ils demeurent dans un état d'impénitent. Il les a chassés. À partir de là, on nous dit qu'il a placé dans le jardin dedans deux chérubins pour protéger le chemin d'accès à l'arbre de vie. Il y a eu séparation, il y a eu rupture de la relation d'alliance de paix entre Dieu et l'homme. Et Dieu, depuis des siècles et des siècles, a toujours planifié un homme qui était en mesure de pouvoir réparer l'offense d'Adam, réparer la désobéissance d'Adam et ramener cette réconciliation, ramener l'homme dans sa position initiale. Et qu'est-ce que le Père a fait Le Père a demandé... Qui enverrai-je? Et le Jésus qui était au ciel, Dieu comme le Père, Dieu comme le Saint-Esprit, a répondu présent à cette question. Esaïe nous dit Qui enverrai-je? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Jésus qui était Dieu a répondu présent. Il a accepté de venir sur la terre, de s'incarner dans l'homme d'aller à la croix, souffrir, payer le prix et réconcilier l'homme à Dieu. À ce stade-ci, je vais mettre l'accent sur une leçon importante, une remarque importante. Voyez, Adam n'était pas, Adam n'existait pas avant d'être créé. Non, Adam n'a pas existé avant d'être créé. C'était une masse informe que Dieu a tiré de la poussière, Dieu a soufflé dans ses narines et Adam fut créé. Mais Jésus existait avant la création. Il est Dieu avant la création. Et le Dieu qui existait avant la création est venu dans le corps d'une femme, Marie, prendre la forme de l'homme et devenir parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et en tant qu'homme, il pouvait dès lors sauver l'homme qui était déchu. Parce que s'il restait en position de Dieu, il n'aurait pas pu opérer sur la terre pour ramener l'homme à Dieu. Ramener l'homme dans la présence de Dieu. Résoudre l'énigme du péché que l'homme lui-même avait commis. Il fallait qu'il prenne la condition de l'homme. C'est ce que Hebreux chapitre 2 ici nous dit. Nous reprenons ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi étant enfant, il veut devenir comme un homme, prendre un corps de sang, un corps de chair. Il y a des, il y a des hérésies qui ont été euh, dites depuis des siècles et des siècles et qui continue encore aujourd'hui en prenant certaines formes. Il y a par exemple une hérésie de docétisme, qui dit ceci, que Jésus n'était qu'une apparence, une apparence par exemple à la croix, ce n'était pas Dieu qui était à la croix, ce n'était pas même un homme, c'était une apparence. Et parce que Dieu ne peut pas souffrir, parce qu'il ne pouvait pas s'exposer comme tel, non, Jésus est venu réellement en chair et en os, il était parfaitement homme fait de, de sang et de chair. Ça veut dire, dès lors, il a éprouvé les mêmes sentiments que vous et moi. Il a eu des besoins comme vous et moi. Il a eu aussi des désirs comme vous et moi. Parce que, comme étant enfant, il devait participer à la chair et au sang. Il devait être comme Adam pour sauver l'homme. Il devait être comme l'homme pour sauver l'homme. Et le verset 14 quand continue, lui aussi pareillement a partagé la même condition. Quelle est la finalité de cela Pour réduire à rien par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Adam par son péché, s'est rendu esclave du diable et a amené la mort sur la création humaine et sur toute la création de Dieu. Jésus, pour réparer cela, devait revêtir, s'incarner dans le corps de l'homme, réussir l'œuvre de la croix, triompher de la croix, et ainsi arracher la mort. Et la clé du séjour de mort entre les mains de Satan le diable. Il a arraché la mort, il a arraché le séjour de mort, et il est sorti de là vainqueur. C'est pour ça qu'on l'appelle le nouvel Adam. Ce que l'Adam premier n'a pas su faire, Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et le verset 15 continue en disant, « Délivrez tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient devenus esclaves toute leur vie. Adam a rendu l'humanité tout entière et la création tout entière sous l'esclavage de Satan. Jésus, en prenant la condition de l'homme, et en, en ayant obtenu la victoire à Golgotha et par sa résurrection, il a rendu à l'homme la capacité d'être libre, d'être libre. Alors tout homme qui est en Christ, c'est un homme qui a triomphé de la mort. C'est un homme qui a triomphé de l'esclavage. S'il n'avait pas eu la condition de l'homme, il était resté dans sa condition divine, cette œuvre de rédemption n'aurait pas été possible. Il devait être homme pour opérer sur la terre et délivrer l'homme. Maintenant, c'est pour ça qu'il aimait qu'on appelle l'homme, pour dire aux hommes, « Je suis comme vous. Je viens opérer ce que Adam n'a pas su opérer. Je viens vous réconcilier à mon père. Je viens vous manifester qu'il est possible à un homme vivant sur cette terre. » En face de toutes les contraintes, en face d'un monde de ténèbres, de mal, où Satan vit, il est possible à un homme de pouvoir triompher. Et là où nous sommes, nous avons lu tout à l'heure, maintenant en tant qu'homme, Jésus nous dit que moi, homme, comme vous, je n'ai ni tanière, je n'ai pas d'endroit où habiter. C'est dans Matthieu que nous avons lu tout à l'heure. Matthieu chapitre 8, verset 20. Je retourne dans Matthieu chapitre 8, verset 11, verset 20. Où il a dit Jésus lui dit Le renard a des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Il n'a pas où poser sa tête. Jésus n'avait pas de maison propre à lui. Il habitait chez ses parents. Lorsqu'il est parti de ses parents, il a été s'installer à Capernaum. Et pendant un temps, on suppose par les hérubus de la Bible, on suppose qu'il habitait chez Pierre. Parce que vous vous rappelez, à un moment donné, la belle-mère de Pierre était malade. Et Pierre avait ramené le Christ dans sa maison. Lorsque le Christ a vu, il a guéri la belle-mère de Pierre. Il y a des hérubus qui supposent qu'il aurait habité pendant un temps chez Pierre jusqu'à ce qu'avoir un logement qui était son quartier général à Capernaum notamment. Mais il dit que moi je suis dans une position où les biens matériels, les maisons ne m'intéressent pas parce que je suis passager. Je suis en train d'accomplir une mission. Ma maison est au ciel. La leçon pour nous également sur cette terre, Jésus veut nous faire comprendre en tant qu'homme nous avons des demeures éternelles qui sont au ciel. Que nous sommes des passagers, que nous sommes des pèlerins, que tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ne nous attachons pas trop à ça, parce que ça va passer, parce que ça va rester, mais nous devons nous considérer comme des citoyens célestes en pèlerinage pour aller vers le ciel. Deuxièmement aussi, il veut faire comprendre que si quelqu'un aujourd'hui peut se retrouver dans une situation où il n'a pas de demeure. Il n'a pas de lieu sans fixe. Il n'a pas de domicile sans fixe. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un SDF. Il habitait dans le désert. Il n'avait pas d'endroit où loger. Il dit Même si tu es dans cette situation, je compatis aussi. Je descends dans le niveau où tu es et je peux te relever. Voyez, il s'identifie à un SDF. Un SDF qui vient à dire à Dieu Voilà, je suis sans-abri. Je suis un SDF. Christ va lui dire, je sais de quoi il s'agit, parce que je suis passé aussi par là. Je sais la souffrance intérieure, je sais l'état de ton intérieur, je sais ton âme, comment elle souffre, je sais le, le, ton corps, comment on peut souffrir, parce que je suis passé par là. Il est devenu parfaitement homme pour compatir à toutes nos faiblesses. Deuxièmement, Matthieu chapitre 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6, la Bible dit, « Eh bien, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Il dit, « Le Fils de l'homme que je suis sur la terre, j'ai l'autorité de pardonner le péché. » Alors il nous dit aussi, « Puisque moi, Fils d'homme, j'ai l'autorité de pardonner le péché, toi aussi en moi, je te donne aussi l'autorité de pardonner le péché. » Tu peux pardonner le péché qu'on t'a commis. Tu peux pardonner l'offense que tu as que tu as que tu as subi. Tu peux pardonner parce que le Christ aussi a pardonné. Dès lors, quand tu viens à lui, tu dis Seigneur, je ne suis pas en mesure de pardonner. Il te dira ma fille, mon fils. Non, tu as la capacité de pardonner parce que moi aussi j'étais homme comme toi, mais j'ai pardonné. Rappelle-toi même à la croix tout ce que j'ai subi comme souffrance, mais finalement j'ai dit Père. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Troisièmement, dans Matthieu chapitre 2, Matthieu 12, verset 8, Matthieu 12, verset 8, Matthieu 12, verset 8, la Bible dit ça c'est Jésus qui parle toujours. Je peux même commencer au verset 6, il dit Or je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je je, je veux la compassion et non le sacrifice. Vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Seigneur dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire ceci. Il prend le contexte du temple. Les gens disent, voilà. Nous avons le temple, le temple de Jérusalem, il faut adorer au temple, il faut faire ceci. Il y a tout un rituel qui est fait par rapport au temple. Mais Jésus dit que moi, fils de l'homme, je suis le maître du sabbat. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, la relation avec Dieu, c'est moi qui donne le contour de ma relation avec Dieu. C'est moi qui enrichis ma relation avec Dieu. C'est moi qui me consacre à Dieu. C'est moi qui me rend disponible à Dieu. C'est moi qui rend Dieu accessible à moi-même. Je m'ouvre à Dieu. Là où je veux aller avec Dieu, cela ne dépend que de moi. Cela ne dépend que de moi. Le sabbat jusqu'à aujourd'hui, c'est le jour consacré où on ne fait rien. On ne fait pas du tout le travail. On doit être consacré à Dieu. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire que toi, homme, « Tu es maître du sabbat, que tu peux te consacrer à Dieu, que tu peux dominer sur toutes les activités humaines, tout ce qui peut t'empêcher de te consacrer à Dieu. Toi, homme, tu peux te consacrer à Dieu. Tu peux te consacrer à Dieu. » Il y a des gens qui disent, merci Maman Natacha, il y a des gens qui disent, « Voilà, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de travail, je sais si. » Non, il dit, « Tu es maître sur le sabbat, tu es maître sur tes activités. Ça veut dire que tu peux toi-même organiser les choses, mettre un stop. Voyez-vous, c'est extraordinaire ici parce que le sabbat, c'est l'aspect de la religion. Voyez, Jésus dit alors, tu es au-dessus de la religion. Moi, ce que j'attends de toi, ce n'est pas la religion. J'attends de toi une relation. Parce que la religion, c'est l'homme qui la nourrit. On a des religions catholiques, religions protestantes. Chez nous les protestants, il y a les presbytères, il y a les évangéliques, il y a les, les baptistes, il y a, voilà, il y a les luthériens, il y a tout. C'est nous qui alimentons la religion. Mais le Christ dit, toi homme, tu es en dessus de tout ça. Une religion ne peut pas t'empêcher d'expérimenter le Christ. Ne peut pas t'empêcher d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Rappelez-vous. Si lui, homme, il s'était limité simplement à la religion, il serait resté chez les juifs, il serait resté dans le judaïsme. Mais il est venu pour le monde. Et un jour même, les Grecs sont venus en disant « Nous aimerions voir Jésus ». Et les Grecs l'ont vu. Une femme syrophénicienne a reçu un miracle extraordinaire. Jésus voulait la repousser. Il se rappelait de sa religion judaïque, il dit « Non ». « Vous, les sirop-phéniciens, vous n'avez pas de rapport avec nous, les Juifs. » Mais la femme lui a dit, « Même les brébis, mange, même les chiens, mange les miel qui tombent de la table de leur maître. » Et le Christ a dit, « Même en Israël, je n'ai pas trouver une foi comme celle-ci. » Le Seigneur a besoin de la foi. Toi, homme, tu es au-dessus de la religion, ce qu'il attend de toi, c'est la foi, c'est la relation avec Lui. Amen. Voilà, je vais m'arrêter ici parce qu'il est, est, est 20h28. Il est 20h28. Il est 20h28. Il est 20h28. Il est 20h28. Non, on peut encore poursuivre un peu. Amen. Donnez-moi un peu encore 10 minutes, comme ça on va jusqu'à 40. Amen. On va jusqu'à 40. 10 minutes, on va jusqu'à 40. Nous continuons. Nous prenons Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu 12, 40. La Bible dit, En effet, tout comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Voyez-vous, Jésus dit ici, comme Jonas a été trois jours dans le ventre du grand poisson, moi aussi, fils de l'homme, je veux me retrouver pendant trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Il parlait de sa mort et en même temps aussi de sa résurrection. La promesse que le Seigneur fait à nous aujourd'hui, il te dit en tant que fils de l'homme, même si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien car Dieu étant avec toi, il pourra te faire sortir de là. Deuxièmement, Jésus, trois jours et trois nuits, la Bible nous dit qu'il était en enfer chez le diable pour arracher entre ses mains la clé de la mort et du séjour de mort. Ça veut dire ceci, il te dit, toi, homme, même si Satan te lit, comment Même si tu as baptisé avec le diable, comment même si tu as bu de tonnes et de tonnes de, de sang, des sangs de pangolin, des sangs de tourtereaux, sang des sangs de lion, sang des sangs de léopard, sang des sangs de lézards, des sangs d'hippopotame et même de sang des sangs de dinosaures, si vous aviez trouvé ça où? Même les sangs d'hommes que tu as bu, même si tu as mangé de chair d'homme, parce qu'aujourd'hui, il y a des carnivores qui sont en costume cravate. Il y a des cercles où les gens mangent les gens. Maintenant, les secrets se divulguent. Même des grands stars que nous connaissons, ils paraissent des carnivores. Même si tu as baptisé, tu as été loin dans la baptisation avec Satan, tu as peur que si tu quittes là, tu vas mourir. Jésus te dit, lui, il a fait trois jours et trois nuits, seul dans sa présence, Devant le diable et tout son royaume, il est sorti de là vainqueur. Il a arraché la clé de la mort et du séjour de mort. Si tu viens à lui, si tu es en lui, où que Satan te soit placé, où que Satan t'a mis, Jésus va te faire sortir de là. C'est ce que Colossiens, Paul a dit dans Colossiens, il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, alléluia! Oh, my God, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Ce qui était impossible à Adam, ce qui était impossible à l'homme, Adam est sorti du jardin de dents avec Ève, les mains liées et les pieds liés. Ils sont sortis esclaves, enfermés dans des bandelettes comme des momies. Mais le Christ est venu. Il a annoncé ce qu'il devait faire. Avant qu'il n'ait à la croix, on est venu lui dire, « Lazare, ton ami, est mort. » Il a dit, « Non, Lazare dort. Nous allons pour le réveiller. » Il a attendu quatre jours. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant le tombeau, il a dit simplement, ôtez la pierre, Lazare sort. Et Lazare est sorti pour montrer que le fils de l'homme est le maître sur la mort, et le maître sur le séjour de mort. Lorsque lui dit, mort arrête-toi, la mort s'arrête. Là où il est, c'est la vie qui domine. Là où il est, c'est la vie qui triomphe. Et quand bien même tu mourrais physiquement, il t'a promis le ciel. La vie éternelle. Voyez-vous, avec le Christ, sur cette terre nous vivons. Si nous mourons physiquement, il nous donne la vie éternelle. Il ne nous donne pas la mort éternelle, il nous donne la vie éternelle. Mais si tu restes sans Christ, tu as la mort éternelle. Le Christ, notre sauveur, notre maître. Dans Matthieu chapitre 13, verset 41, oh alléluia Oh, j'aime le Seigneur Jésus. » Bien, j aime parler de... Alléluia. j'aime parler de ces choses parce que quand on parle, il y a une joie intérieure parce que nous sommes en train de parler de ce que le Christ a fait pour nous, de ce que le Messie a fait pour nous et nous voyons la grâce de Dieu. Adam ah était dans l'impossibilité d'agir de la sorte. Mais le Christ l'a fait. Il a abandonné sa couronne. Il a abandonné la gloire céleste. Il est venu prendre la condition de l'homme. Prendre le risque de pécher. Voyez-vous, Jésus pouvait pécher. Il y a des hérésies qui disent non que Jésus n'avait en soi-disant pas le péché originel en lui. Ils disent non, non, il était un homme différent comme vous et moi. C'était impossible qu'il pêche. Mais la question que je leur pose, si Jésus ne pouvait pas pécher, pourquoi Satan est venu le tenter Pourquoi il est venu le tenter Parce qu'il savait qu'il allait pécher, qu'il pouvait pécher. C'est pour ça qu'il est venu le tenter. Il y a, si on prend encore, il y a d'autres textes ici. Prenons par exemple euh, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23, la Bible dit Mais lui s'est retourné et dit à Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais comme les hommes. » Voyez-vous, Satan est venu le tenter parce qu'il savait qu'il est homme et qu'il peut pécher. Si vous prenez même les hommes aussi, prenons Jean chapitre 6, verset 15. Jean 6, verset 15. La Bible dit « Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne seul. Il se retira de nouveau sur la, montagne, sur la montagne. Il voyait que les hommes voulaient la mener pour le désorienter de sa mission. La mener à désobéir au Père. Qu'est-ce qu'il a fait Il se retirait, il a fui. Parce qu'il savait que lui, en tant qu'homme, il pouvait aussi pécher. Il pouvait aussi pécher. Voyez-vous Jésus, ça, ce sera la conclusion. Je continue. Ça sera la conclusion. On est dans Matthieu chapitre Matthieu, chapitre euh, 13, verset 41. Matthieu 13, 41, la Bible dit. Matthieu 13, 41, la Bible dit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges. On va même commencer au verset 37 pour être dans le contexte. Il leur dit Celui qui sème la bonne semence. c'est le Fils de l'homme. Le Chant, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et la mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et de ceux qui font le mal. Voyez ici, Jésus dit qu'à la fin de temps, lui qui est au ciel, il va envoyer les anges pour arracher, pour séparer. Et il va les envoyer en tant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas impossible qu'il puisse se tromper. Parce qu'il est homme, hein? il est homme comme vous et moi. Il nous connaît de l'extérieur et il nous connaît de l'intérieur. Voyez, au ciel, Jésus, à part les rachetés qui sont arrivés à la perfection, dans l'ordre angélique et dans la divinité même, Jésus est le seul qui connaît exactement l'intérieur de l'homme. Parce qu'il a pris notre corps. Le Saint-Esprit habite en nous. Il possède l'homme. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'homme. Il a sa personnalité à part. Mais Jésus s'est incarné. Il est devenu homme. Il est devenu homme. Donc il nous connaît. Il nous connaît toutes choses. Et il dira, lorsque je vais envoyer mes anges, je vais les envoyer comme le fils de l'homme pour aller trouver les hommes. C'est pour ça qu'il peut nous appeler « Allez trouver mes frères ». Il peut nous appeler ses frères. Il peut nous appeler ses amis. « Allez prendre mes frères. Allez prendre mes amis. » Jésus, le Fils de l'homme. Si nous prenons Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 27, Matthieu 16, verset 27, le Fils de l'homme. Voyez-vous, c'est... <rire> Jésus dit ici, le Fils de l'homme envoie les anges. Bien, mais je fais une incursion pour dire aussi ici, le Fils de l'homme qui a le Christ, les anges sont à son service. C'est ce que la Bible dit. Il a fait de ses serviteurs des, des, des vents. Et, et il a fait de ses anges des vents. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Les anges de Dieu, serviteurs de Dieu, sont là au service de l'homme. Au service de l'homme. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges avec nous. Même dans l'Ancien Testament, un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, qui n'avait pas le Christ en lui, qui avait simplement dans son cœur, mais l'incarnation n'était pas encore faite, le Saint-Esprit venait l'oindre, mais il n'était pas en lui. Cet homme la face à une armée étrangère, a demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de son serviteur, et il a vu des cavaliers d'anges qui étaient avec eux. Et son serviteur Géasi a dit à Élisée: Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Maintenant toi et moi, nous avons le Christ en nous. Voyez-vous, Satan agit dans des vies là où l'ignorance est établie. Ce que tu crois de ta vie et ce que tu dis de ta vie, c'est ce qui va t'arriver. Tu donneras à Satan le pouvoir sur ta vie par rapport à ce que tu crois de toi et ce que tu déclares. Regardez un garçon comme David. Qu'est-ce que David avait de spécial par rapport à ses frères Qu'est-ce qu'il avait de spécial Certes, on peut dire l'appel, mais il y avait un roi qui était roi, Saül était roi. Mais face à Goliath, qu'est-ce qui fait la différence Parce que David savait qui il était. Et David a déclaré qui il était face à Goliath. Avec Satan, déclare ce que tu es en Christ. Déclare ce que le Christ a fait pour toi. Quel jour Dieu a dit à David que tu allais arracher la tête de Goliath Dieu ne lui a jamais dit, aucun prophète n'est venu de lui dire, même quand il a reçu l'onction de Samuel, Samuel ne lui a jamais dit. Mais David, connaissant son Dieu, et connaissant ce que Dieu faisait déjà avec lui, il a dit à Goliath, « Puisque tu as joué avec l'armée de l'éternel, puisque tu veux salir le nom de mon Dieu, aujourd'hui, ta tête, je la livrerai aux oiseaux de proie. » Et c'est ce qui est arrivé. Savez-vous que le combat de notre vie, c'est le combat de Dieu C'est le combat de Dieu. Ce n'est pas que ta vie. Nous sommes dans une guerre où Dieu est engagé. Il y a son honneur, il est engagé. C'est pour ça qu'il est avec nous. C'est pour ça qu'il ne permettra pas, la Bible dit, il ne permettra pas que son roi voit la corruption. Dieu s'est engagé. Il s'est engagé dans ta vie. Il s'est engagé dans la vie de son Église et il ne permettra pas que Satan triomphe. Mais ce qui sort de ta bouche, ce que tu crois que concernant ta vie, tu donneras la force à l'ennemi tout comme tu lui donneras l'impuissance. Si les hommes qui n'ont pas le Christ peuvent refuser le mal, refuser le mal, à combien plus forte raison S'il y a des occultistes. Qui, non pas le Christ, domine sur cette terre, impose des choses à des hommes. Et toi et moi qui avons Dieu en nous, qui a créé Lucifer, qui est devenu Satan, qui ne peut pas se tenir devant Dieu sans que celui-ci l'appelle, qui sera lié à la fin de temps par un seul ange. Si ce Dieu-là est en nous, bien-aimé, comment ne triompherons-nous pas sur cette terre? Ne maudis pas ta vie très tôt, bien-aimé. Je t'en supplie. Ne maudis pas ta vie. Change de langage. Ce n'est qu'une question de temps et d'apparence. Une question de temps et d'apparence. Mais ne laisse pas les apparences, ne laisse pas la situation environnante changer ta foi, changer ta perception de ce que est Dieu et de ce que tu es. Je t'en supplie, bien-aimé. Ici, je suis en train de parler en prophète. Je n'avais pas prévu ça. Je te parle à toi. Ne laisse pas la perception que tu as de ta situation actuelle t'amener à confesser le mal, t'amener à confesser la défaite, t'amener à confesser l'échec, parce que c'est exactement ce que Satan veut. Il est passé par la femme de Job pour dire à la femme de Job, pour parler au travers de la femme de Job, qui a dit, maudit Dieu et meurs. C'est ce qu'il veut, t'amener à maudire, à lire des paroles de blasphème, des paroles de malédiction qui auront un ricochet sur ta propre vie. Les situations sont passagères. Jésus est resté pendant 24 heures à la croix. Si c'était 24 heures, peut-être 9 heures à la croix. Il est resté trois jours et trois nuits dans le séjour de mort. Mais est-ce qu'il est resté éternellement Il est sorti de la vainqueur tu sortiras de cette situation vainqueur. Amen. Tu sortiras. Jésus, il s'est retrouvé en enfer. Il était dans un territoire ennemi. Mais qu'est-ce qu'il a confessé Il dit à Satan, donne-moi les clés. Parce que j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Donne-moi les clés. Et Satan a donné les clés. Et le même Jésus t'a dit, je te donnais le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a rajouté encore, rien ne pourra te nuire. Demeure dans la parole de Dieu. Confesse ce que la parole de Dieu dit. Les circonstances, ce n'est pas la vérité. Satan travaille avec les circonstances pour les forcer. Il y a, dans la, il y a une science en philosophie que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la phénoménologie. La phénoménologie, ça veut dire que nos perceptions nous donnent des pensées, nous donnent des idées. Ce que nous voyons influence notre intérieur, influence nos pensées, nos idées. Et forcément, ce que tu penses, ça va sortir de ta bouche. La Bible dit ça autrement en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parle, change ta perception de choses. Vois Jésus dans la Bible. Vois les promesses de Dieu s'accomplir dans la Bible. Aucun homme n'a marché avec Dieu, dont la vie n'était que parsemée de roses. Il n'y a pas ça. Dieu n'a pas des enfants bonbons. Dieu n'est pas que bonbon bonbon. Avant d'avoir le bonbon, tu auras l'amertume aussi du bonbon. Il y a une part d'amertume dans le bonbon. Pourquoi tu veux que tout soit facile pour toi Pourquoi tu veux que tout soit facile Même Dieu, vous croyez que Dieu n'a pas souffert lorsque Adam a désobéi à Dieu Vous croyez qu'il n'a pas souffert Lorsqu'il voit le monde dans l'état où il est, les hommes créés à son image souffrir, Satan les tuer, les arracher, les détruire, vous pensez que Dieu ne souffre pas un homme qui aime souffre, il souffre d'amour pour sa créature. Alors toi, tu crois que tout ne peut être que facile Non, il y a un temps d'adversité, certes, il y a aussi un temps de repos. Mais dans l'adversité, ne maudit pas Dieu, ne maudit pas Dieu. Confesse la victoire, confesse ce que tu es en Christ, confesse-le. Je me rappelle à un moment donné de ma vie, je traversais par des moments extrêmement difficiles et j'avais une phrase qui revenait dans mon cœur que je recitais "Patrick, ne laisse pas la vie te tuer, ne laisse pas la vie te tuer." Et je marchais avec cette phrase "La vie, tu ne me tueras pas, tu ne me boufferas pas. Un jour, c'est moi qui va te bouffer. Un jour, c'est moi qui va triompher de toi. Samson est sorti vainqueur face au lion." Il a arraché la mâchoire du lion et du lion est sorti le miel. De la vie difficile, le miel sortira de là. Joseph, il a fallu qu'il soit esclave en Égypte pour qu'il sorte de là, Premier ministre. Daniel, la même façon, dans un territoire étranger, pour qu'il sorte de là, Premier ministre. Lorsque l'adversité s'acharne autour de ta vie, c'est peut-être le signe que ta promotion n'est plus très loin. Que ta promotion n'est plus très loin. Que ta promotion n'est plus très loin. Voilà, bien aimé du Seigneur. Nous allons nous arrêter ici. La différence, entre le Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Le Christ dans son humanité, la différence entre lui et nous et moi, c'est une question de cœur. Il avait le même corps que nous, même sentiment, mais son cœur était tout entier à Dieu. Son cœur était tout entier à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit le plus grand commandement. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le cœur qui fait la différence. C'est pour ça que Dieu veut notre cœur, notre corps il a, parce que à sa ressemblance. Mais il veut le cœur, il veut ton cœur, il veut ton cœur, il veut mon cœur, il veut mon cœur. Il a trouvé l'homme David, homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Dieu veut notre cœur, bien-aimé. Dieu veut notre cœur. Il veut le cœur de l'homme. Et quand le, corps, le cœur est transformé, le cœur dirige le corps. Il dirige le corps. Il y a des corps qui font des choses que le cœur ne veut pas. L'apôtre Paul s'est retrouvé dans ça aussi, dans Romains chapitre 8, fin de Romains 7. Mais qui me délivrera de ce corps de péché. Mais il se tourne et conclut, béni soit Dieu par le Christ. Il n'y a que le Christ qui puisse te délivrer de ce corps de péché. Il n'y a que le Christ. Personne d'autre que le Christ. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu as le Christ, crie à lui, avant que le crie à lui, crie à Jésus. Crie à Jésus, crie à lui, comme aussi moi je crie à Jésus comme aussi nous tous, nous crions à Jésus, nous crions à lui, parce qu'il est homme, il sait ce que nous éprouvons, il connaît nos difficultés, il connaît nos lacunes. Et l'apôtre Paul dit dans Romain, « Qui me séparera de l'amour de Christ » Est-ce les anges Est-ce les démons Est-ce la mort Est-ce la vie Est-ce le péril ?« Qui me séparera de l'amour de Christ ?»« Qui nous séparera de son amour ?» Le Seigneur nous aime d'un amour inaltérable, inaltérable que personne ne peut modifier, que personne ne peut changer. Que le Seigneur bénisse sa parole pour ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prêché. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis disposé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 Descends, descends je suis disposé à fait que ton onction descends, descends je suis disposé attaché que ton anxiant descends, je suis je suis dit, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Assois-fait que ton anxion descend sur, descend et que ton ancien descend sur, descend et que ton ancien descend sur, descend et que ton Descends, Dieu Descends Et que ton Anxion D'Oha Seigneur, merci pour ton onction qui brise les choux. La Bible dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Merci, précieux Saint-Esprit, pour ton onction Qui brise les choux. Pour ton onction qui brise les choux. Merci, oui, bien-aimé, tu peux te repentir, tu peux changer le disque, tu peux te repentir de toutes les paroles de malédiction que tu as prononcées sur ta vie. Le monde spirituel a capté ces paroles, mais tu dois déprogrammer par tes propres paroles de bénédiction maintenant. Bénis ta vie, déprogramme ce qui est sorti de ta bouche de déface. Seigneur, je déprogramme au nom de Jésus toutes les paroles de malédiction. Toutes les limitations, je les déprogramme au nom de Jésus, je les déprogramme au nom de Jésus. Toute confession de mal, confession de faiblesse, confession de précarité, je déprogramme cela au nom de Jésus. Toute confession de défaitisme et d'échec, je déprogramme ça au nom puissant de Jésus. Je déprogramme ça au nom puissant de Jésus. Je déprogramme ça dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Je déprogramme ça dans les cœurs, au nom puissant de Jésus. Parce que ce qui est dans le cœur, tout à tard, finira par sortir dans la bouche. Je déprogramme ça dans les cœurs, au nom de Jésus. C'est l'œuvre de ton onction, Seigneur. C'est l'œuvre de ton onction. C'est l'œuvre de Reba Santa Gloria, Rebo Sheke Sete. Santa. Je déprogramme la mélancolie, la tristesse au nom puissant de Jésus. Je déprogramme cela. Je déprogramme cela. Ces pensées de mots, ces pensées, je déprogramme cela au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. De Jésus -Christ. De Jésus -Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous avons ainsi prié, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, bien aimés du Seigneur, avant de clôturer notre réunion, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes, comme la Bible nous le dit, apportez dans la maison du trésor, dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, J'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Voilà, nous allons porter nos dits et nos offrandes. Nous allons faire passer le numéro de compte, certainement le numéro de compte est en train de défiler, de prendre le numéro de compte de l'Église. Comme ça, nous allons bénir nos propres vies. Nous allons bénir nos propres vies. Ô oh, Seigneur de gloire ni yesu ni yesu ni yesu ni yesu ni yesu wa usima ni yesu ni yesu ni yesu ye ule Yes a uzima, ni Yesu ni Yesu. Yesu, uzima, Yesu, ni le au le bona Jesuwe. Alléluia. Amen. Na la Alléluia. Amen. Na kota la masia. Alléluia. Yé l'onga na biso solo bona Jesuwe. Alléluia. Amen. Le bona Jesuwe. Alléluia. Amen. Na la Oh, I la masiya Yeah, Yesu yeah. A Tamil, A Tamil, Yesu, A Tamil, A A A Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Alléluia, oh merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor ni Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les églises de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Merci pour les églises de ceux qui sont ouvertes. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous mets au large. Merci Seigneur, parce que tu nous bénis. Tu bénis nos greniers. Tu bénis nos enfants. Tu bénis les conjoints les conjointes. Tu bénis nos maisons. Tu bénis nos familles. Tu bénis ton église. Tu la rends prospère dans la ville. Tu la rends prospère dans le pays. Tu la rends prospère sur cette terre notre coupe déborde et notre tête se lève au-dessus de nos égaux, au-dessus de nos égaux, au-dessus de nos égaux. Tu fais de l'éternel ton délice et il t'accordera ce que ton cœur désire. Tu fais de l'éternel ton délice et il t'accordera ce que ton cœur désire. Merci Seigneur, merci Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Juste à les communiquer, vous rappelez, le dimanche ici, nous aurons notre culte spécial de la jeunesse. Parle-moi de Jésus. Culte spécial de la jeunesse de façon connectée en présentiel à partir de 9h30 à Nouvelle-Jérusalem, à Londres, à Night Zest Wake 76 à 3400 Londres. Dimanche ici, à partir de 9h30, culte spécial de la jeunesse, vous pouvez venir avec des baskets, voilà, avec des casquettes, avec des t-shirts, avec des jeans, mais pas de jeans déchirés, hein? pas de jeans déchirés, alléluia! Voilà, venez en tenue décontractée, ça sera un culte de la jeunesse. Nous allons jumper, nous allons sauter, nous allons crier, nous allons danser. Ça sera un culte merveilleux, merveilleux. Tout à l'heure, les jeunes étaient en train de répéter, ils sont enflammés, ils sont prêts pour un honneur culte spécial de ce dimanche. Alors vous êtes la bienvenue, tant en présentiel que de façon connectée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.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 Dagadam, tu es digne, tu es digne, tu es digne, oh Jésus, tu es digne, digne, Seigneur, tu es digne.